Bonsoir Scoop FM, bonsoir campagne et tout collègue collègues qui avance sous Paneza. Dossier zam non pays d'Haïti, a de invitation qui ont été lancé. Qui le dossier ça a progressé? Bon, maintenant, merci beaucoup d'être ce me parler sur Radio Scoop FM. Et ma précisé que mon délégation à la DCPJ pour conduit en quête ça. Et maintenant, il y a obligation pour te informer, étape par étape, qui ça fait la donne. Exactement. C'est ainsi que ce matin, Mouyo Appel, appelle qui directeur Akitim il était invité en deuxième fois Père Franscol. Il n'a pas répondu à l'invitation, ni personne pour lui. Donc ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que Père Franscol, qui s'est religieux, qui est dépositaire de vertus morales et éthiques, il a choisi de piétiner et de fouler aux pieds la justice et la police. Donc, en cela, moi, invitez vivement pour lui présenter demain matin, car il y a un de demain matin au -delà. Et s'il ne le fait pas, il risque de perdre tels avantages que de droit. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, nous vérifions. quatrième conteneur. Et donc, le parquet est encore dans la flagrance. Donc, il peut perdre tes avantages de droit. Voilà. C'est le moins que je puisse conseiller au révérend père François. Maintenant, qui s'allie expliquer qui s'est explique, avocat avancé comme thèse ou comme empêchement qui fait que le paquet a présenté -le? Bon, maintenant, le directeur a dit que l'avocat est euh, voyait une correspondance par laquelle l'informé Baf et le CPJ parquet tout, mm -hmm. que à Pavka Vini en raison de indisponibilité avocat. Vous un acte et en un droit pour le poser, lui, c'est avocat lié. Mais moi, tout le monde comme chef de la poursuite pénale, pour me conseiller Pavini, chercher le avocat pour accompagner si s'il y a un avocat pas là, parce que le cas contraire, il risque de perdre tels avantages de loi. Parce que je ne suis pas en campagne. Mm -hmm. La question du trafic illicite d'armes et de dans ce pays, c'est lui-même qui mettait tout en danger. Lui, fait professionnel par un docteur, journaliste, kidnappé, tué, élève l'école, employé l'État comme employé privé. Donc, son situation qui mettait de l'eau dans les yeux, touche dans toute la société. Et maintenant, il s'agit là d'une question qui touchait directement la sécurité nationale et la soutien intérieure de l'État. Donc, on va aller comme en tant que chef de la poursuite pénale, on ne peut pas arrêter de croiser devant. Donc, c'est pourquoi je réitère conseil à Père pour arranger le relais de CBJ pour le lendemain de matin. Le cas contraire, il va perdre tels avantages de droit. Maintenant, et euh, commissaire, est-ce que vous êtes capable de rappeler pour nous dans, euh, qui dossier que le réveil Père en a fait, impliqué et euh, qui s'est mené à côté de je là aujourd'hui Maintenant, moi-même, écoutez, Boileau disait dans un, dans, un, dans, dans un de ses ouvrages que, je crois que c'est des cas, c'est pas Boileau, c'est des cartes. On ne peut pas discuter l'évidence. Sous-conteneur, il était clairement écrit. Il était destiné à l'église catholique. Enfin, en épiscopale. Cas, oui. Épiscopale. D'accord, très bien. Si vous permettez, moi. Mm -hmm. Mm -hmm. Allez-y. Non, non, non, non, c'est une petite précision. Ce n'était pas l'église catholique, mais c'était l'église excusez épiscopale excusez-moi, oui, l'église épiscopale d'Haïti. D'accord. Merci bien, très bien. Pour, pour la précision. Oui, oui. Maintenant, si on oui. compte est destiné à l'église catholique, à l'église épiscopale d'Haïti, vous m'excusez, mm -hmm. ah, mais responsablement, hein, il y a un mot pour dire. Ou bien pour ça dire sa vérité, ou le dire sa vérité, la donne. Et en se faisant, il y a un peut-être. Donc, ils ont intérêt à se présenter. Et à s'expliquer par devant hein, les enquêteurs de la DCB. Mais ça qui explique, puisque monseigneur Beauvoir, nous te recevons là, il te l'église pour collaborer, tu une note qui sorti. Ça vous pensez qu'à expliquer à plusieurs reprises, nous inviter Père, il pas Est-ce que ça t'a dit dit, Père va pour louer avec euh, dossier ça? Et que l'app font jusqu'à ce que le Pavini, si avocat n'est pas disponible pendant 2-3 mois, donc euh, pour ne pas présenter. S'il ne pas présenter, s'il ne il, peut pas voir ça, il va le dire devant l'autorité de policière à laquelle il va une délégation. Qu'elle vient de dire ça mm -hmm. Que vient de ça C'est pour le dire ça devant eux. Mm -hmm. Et par cela même, il ne pas le peut être lui. Je suis fort pas venir, OK. D'accord. Monsieur yeah. le Commissaire, il faut se rappeler pour nous combien de la justice a euh, déjà mis les mains dossier ça et combien d'autres monde la justice a cherché. Je crois qu'il y a un, deux, trois. Je crois quatre personnes qui ont déjà, qui ont été déjà arrêtées. À il savoir. Il y a d'autres, trois ou quatre, je crois, si je ne m'abuse, trois ou quatre. Et, et quelles sont ces personnes Je crois qu'il y a Madame Gina Rose, il y a Madame, euh, elle vit où elle, elle vit où elle elle vit où elle vit où, mmh. elle vit où Evelyn, un nom comme ça. Et puis il y a C'était Samson. Et puis je crois qu'il y a je crois que c'est trois personnes ou quatre, je ne me rappelle plus, d'accord C'est dans ce même dossier que mmh. Maître oui, oui. Robinson Pierre, lui et le commissaire Non, non, non, non, ça c'est un autre dossier. Ah d'accord. Un, un dossier de, de pont de paix, d'accord Ok, d'accord, très et bien. Mais c'est toujours dossier bien. questions d'armes, trafic, etc. Oui, c'est ça, au trafic okay. d'armes, d'accord. Mais qui bien. toujours m'a dit, précisé, mmh. qui mettait en cause la sécurité nationale. Souvent, vous avez dit, non, oui. C'est pas si grave, hein? Et, et que mmh, maintenant, mmh, mmh. lorsque ben, ça a attaqué la sécurité nationale, il n'y pas de qui panier. Et on remarquait que toutes ces heures tombent à balle. Donc le père Franz Kohl, je rappelle, il a été à se présenter par un arrangement demain matin à la DCPJ s'il veut éviter le pire. Merci beaucoup, la Monsieur le commissaire, avant, avant de partir, mais pour qui ça nous oblige à chercher PA comme ça pendant que Mme Walls lui-même nous nou, nou mettait sous facilement. Ça qui passait. Parce que c'est ouais. PA qui signe un document lo, qui baille Madame Walls et pouvoir euh, pour, pour, pour agir dans l'église. Ça qui passait fait que nous ne pouvons pas jouer de Père, pendant que Mme Walls s'est même des déjà Non. deux. Non, Père de de a écrit du Bagavini. Donc euh, Mme Walls, vous n'avez pas écrire du Bagavini. Écoutez, bon. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, mm -hmm. c'est que nous convoquons PA. Il n'est pas présenté à deuxième convocation, s'il ne le fait pas, il perdra tels avantages de droit. Merci beaucoup à nos groupes FM. Très bien, merci en pile, mesdames, messieurs. Donc, nous avons suivi Flash de dernière heure, commissaire Jacques Lafontan, qui lui-même, c'est euh, commissaire du gouvernement, et... Euh, porte-presse. donc, euh, dans le dossier Trafic Zam, donc, il y a le monde euh, qui est en bas code, donc, qui est impliqué, le dossier ça, il l'église épiscopale d'Haïti, et qui gagne euh, un prêtre qui a pêché, qui, en fait, euh, assemblé, soit pour des raisons du fort interne, pour qu'on a présenté, mais pour le dossier aller plus vite. Euh, initialement la son fril mandé 1 fait tout ça possible pour nous présenter. Merci mesdames messieurs parce que c'est ce flash de dernière heure. Bonsoir tout le monde.